De tous ceux qui croient qu'une voiture creuse qu ont ta voix, ils dominent pour oh, toi l'ami qui nous voit pousse la porte ici tu trouveras la causette au combat tendre les portes, pour que Et des lieux pour jouer, courir en sécurité et des fêtes Et pour nos aînés des voitures et adapter des balades Pour tous des jardins, des salous, on se sent bien et des rats sur le piton et de gaz On veut du bien vivre une place pour chacun sans emphase Des crèches adaptées de la vie dans les quartiers et du verre Les choses ont changé on ne peut plus attendre il faut faire Les hommes Sincères. Ils n'ont pas besoin d'écraser du millier de fertères. Ensemble agissant, plutôt la résignation se révolte. On peut dès demain changer notre quotidien et le vôtre. C'est nous les Cosettes, les collettes, les minettes. Faubourg Et mon trou ses amis C'est qui pousse tout autour Oh hey, Ruth, et moi Toi l'ami qui nous voit Pousse la porte Et si tu trouveras la cause Elle combat tendre et forte mmh.